Écoute, tout le J'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez avoir un deck magnifique. Le curé XXL basé sur euh, la nouvelle capacité. Finalement, sur surplus de soins. Alors, on a, on a quelques cartes comme ça qui fonctionnent avec le surplus de soins. La géo2 de mana pour mettre finalement euh, du board. Et ce board va nous permettre de tenir parce que finalement, ce prêtre-là, il est... Alors, je, vous, je continue quand même de, de parler des cartes. Euh, GO2 de mana, on a euh, Bourreau des cœurs évidemment qui va mettre pareil euh, des créatures plutôt grosses. Qui va invoquer d'ailleurs des serviteurs qui existent déjà dans le jeu. On a euh, Edanis finalement qui va permettre de rentrer du burst ou accessoirement de euh, contrôler le board en face. Et enfin, on a euh, pour la draw et pour euh, finalement le petit T1 qui est qui est pas mal contre paladin et contre plein de match-up finalement. Euh, même contre contrôle, on le joue T1 et bam bam bam avec le pouvoir héroïque, finalement le surplus de soin va nous permettre de piocher des cartes. Le clair, à Croix-Moisi. Et en fait, ce qui est bien avec ce deck, c'est que finalement, c'est un deck avec des A.O.E. de taré. On a évidemment euh, récupéré euh, dans la nouvelle extension euh, Pop Harmonique, donc on a Pop Harmonique, on a euh, Tourbillon Océanique, on a euh, Plasnet. donc on a finalement un peu les meilleurs A.O.E. du jeu, sauf qu'on n'a pas de spécialement d'anti-bet euh, en début de game, de one target, comme on dit dans le milieu. Et en fait, c'est des créatures, les créatures basées sur le surplus de soins, sur la value, comme Hipster, par exemple, qui vont nous permettre de générer cette value et de euh, en tout cas, euh, trade le board dans les premiers tours. Je pense au Palapur, mais il y a plein plein de decks, évidemment, les Illidan, etc., qui vont essayer de prendre le board au début. Euh, donc, on a Éternel Amour dans ce deck qui est totalement fou. Euh, forcément, combinaison avec sœur zvalna Donc, on a vraiment un deck, vous allez voir, qui est presque écœurant de value euh, et en même temps on a un deck qui peut un peu agresser, qui peut prendre le board euh, du moins. Alors euh, dans notre TC on a quoi quand même On a fait plouf pour le, la value si jamais on en manque mais normalement non. On a bombe de lumière contre les euh, decks qui vont jouer des grosses créatures et on a théodard évidemment plutôt contre les decks combo de manière générale. On a un deck qui est exceptionnellement fort, vous allez voir ça ne perd pas et un deck où on a tout le temps 10 cartes en main, on a plein de combinaisons à faire bref c'est un deck qui est génial et il y a vraiment des cartes qui euh, ben, presque font instant win entre guillemets genre une curve avec euh, surplus de soins surplus de soins ça nous met extrêmement bien euh, ou alors on a le côté contrôle avec éternel d'amour jouer T3 et en vrai on a presque gagné la game enfin voilà c'est vraiment un deck qui est euh, j'allais dire en devenir parce qu'à l'heure actuelle il est pas classé tier 1 encore mais je pense que c'est un deck qui peut euh, clairement se, se positionner dans le tier 1 voilà en tout cas ça fait euh, à l'heure actuelle c'est un des meilleurs decks du jeu vraiment foncé c'est assez, assez technique mais assez, assez cool à jouer bref euh, et c'est moi qui dis ça le haters du prêtre donc euh, tout ça pour vous dire voilà qu'il qui faut foncer. Bref, sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un guerrier et en plus contre Den. Euh, alors c'est intéressant comme main. Alors on a, une, on a soit un côté très contrôle, soit un côté un petit peu plus prise de bord. On va euh, miser sur le côté prise de board parce que guerrier ça peut être un peu ménagerie finalement, un peu early game. Euh, et puis même quand bien même contre guerrier et ménagerie, la lumière brûle serait... Euh, je pense pas si incroyable que ça, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont plus de points de vie que euh, d'endurance. Mais ça peut surtout être un guerrier et contrôle. Et contre guerrier et contrôle, on a quand même envie de mettre du board. C'est aussi le but de, de ce deck, finalement, d'avoir euh, bah, ce côté très proactif, finalement. Euh, bah, Qu'on qu connaît de plus en plus. Hein, en tout cas, qui est présent de plus en plus dans les prêtres. Évidemment, avec des versions différentes. Dans les anciennes versions, on était plus sur le côté un peu ral d'agonie, un peu euh, presque big. Finalement, on commençait vraiment à jouer T4. Là, on a une curve beaucoup plus basse. Euh... Ah, c'est tentant de piécer le bourreau comme un main. Ah, j'aime bien l'idée. En fait, j'aime bien l'idée parce qu'au prochain tour, je peux faire soin, into, accord de puissance. Je pense que c'est quand même compliqué pour lui de détruire ici ma, ma de 5. Enfin voilà, j'aime bien les prêtres quand ils sont build euh, buildés, on va dire, avoir à dire. mais... Quand ils sont construits, plutôt. Euh, quand ils sont construits comme ça, c'est-à-dire vraiment des decks qui vont être contrôle. Oh waouh, attendez bizarre ça. Hmm. Enfin pas bizarre en vrai. Oh. Ça fait rien mais oh. Euh, Est-ce qu'on re-heal Non. Je pense que je vais faire ça. Je pense que ça c'est quand même assez relou pour lui. Petite 3-7. Prochain tour on peut faire ça. Écoutez ça me plaît. Euh, J'ai une main qui est très intéressante, il y a de la value, je suis en train de l'agresser, euh, très très agréable. Asvedon, le grand bouclier, lance une copie du. Oh waouh, c'est gourmand ça. Ah, il n'avait pas de finale, donc il a juste copié mon bourreau, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'on fait le heal Est-ce qu'on fait juste Adonis Trade, trade Adonis. C'est dur à dire, mais ça me choque pas comme play. En vrai, je prends pas tourbillon. J'allais dire, je prends baston. Mais franchement, la baston, elle est quand même vachement risquée parce qu'il a deux chances sur trois de la perdre finalement, à part si c'est joaillier. Et accessoirement, je prends pas justement ce petit tourbillon euh, parce qu'il y a ce joaillier qui a, qui a un PV. Donc là, je suis quand même bien protégé. Lui, s'il si a le surplus, c'est 5 dégâts à un personnage adverse. A voir ce que l'on trouve. Ok, heure rapide, sûrement sur Edonis. Edanis, pardon. Peut-être ça et ça. Alors ça. On va faire un truc comme ça. C'est un peu bizarre, mais... Trade, ping. Je garde ma petite 1 encore une fois avec ce tourbillon. On est pas mal parce qu'on a un board avec beaucoup d'endurance, un board chiant. On peut pas prendre baston sur ce genre de board euh, parce qu'on n'a pas trop non plus... Euh, Étaler notre board, la question c'est est-ce que c'est le vrai den, je vais lui dire un bonjour quand même, en espérant qu'il... Oh, rock'n'roll, roche noir pardon, pas rock'n'roll, donne, euh, pas roi <rire> j'ai du mal à le dire, pas de rock'n'roll roche noir, donne euh, à chaque serviteur à votre de, de, de votre deck un montant d'attaque et de PV égal à son coût. c'est gourmand, ça aussi. Pour ça par contre si je fais ça je prends baston, est-ce grave En vrai euh, non. En vrai non. C'est ça, hein On va prendre la créa J'hésite en fait. Ah la créa dans ce match-up quand même. Hein. Je pensais qu'il allait avoir une créature de plus, mais ouais, lui, il était quand même bien bien bien affaibli. Bon, bah écoutez, euh, on est pas mal, hein. C'est pareil, c'est des C'est Là, il va baston, ça veut dire. Là, il va baston, je pense, là-dessus. Il joue la 2-2 d'abord. Voilà. Bon, euh, j'ai 3 bonnes créas, une mauvaise, donc j'ai 60% de chance de gagner la baston. Je gagne la baston. Oh. C'est vraiment. Ça, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que je pouvais vraiment gagner largement la baston avec les deux créatures avec des effets. Mais la 5-5, elle reste cool. Euh, Est-ce que je fais corps avec une grosse créa Je pense que je vais cathédrale. Je vais piocher. Je vais ETC récupérer Théotard. Je pense que dans ce match-up c'est pas mal. Même s'il fait plouf c'est cool. Mais je pense que Théotard est mieux. Je lui mets un petit coup de 7. Ouais. J'aime bien le Théotard. Bon il va avoir des grosses créatures mais je pense que c'est pas si grave. Parce que justement, bah déjà on a la toxie accessoirement. Ok. C'est euh, huh. au tard peut-être pour commencer Je pense qu'on va prendre l'info. Euh, oh. Bah t'as trois adversaires. Euh, Aléatoire différent, après il y a ça qui est gros quand même. Est-ce qu'on veut qu'il nous attaque des serv nos serviteurs Honnêtement, euh, je suis en train de l'agresser donc je vais plutôt lui prendre son track fosse Et je vais lui donner.. Euh... Non, on s'en fout en vrai. Vu qu'on est en train d'agresser. Ça, ça va là-dedans. Ah. Je crois que je vais faire un petit surplus de soins, à moins de trade mais j'ai pas envie de trade Je crois que j'ai juste envie d'agresser Je vais flouder un peu Je mets une tartine et en fait je set setup l'étal. Euh, j'ai ça hein, qui peut aller dans la tête hein. Trois adversaires aléatoires hein. je... C'est un adversaire hein. Même si c'est un ami ça reste un ad... <rire> Ici ça reste un adversaire hein. Magnifique Magnifique magnifique C'est possible que ce soit le vrai Den Parce qu'il est 8h44 Il est quand même assez matinal Je sais qu'il aime bien jouer le matin Il y a moyen que Que ce soit le vrai Magnifique Bon vous voyez il y a eu Bon là on a agressé mais c -c -c On a agressé avec du big entre guillemets On a agressé avec beaucoup de points de vie Et c'était compliqué pour lui finalement De caler une bonne AOE, De caler un bon anti-bet Et finalement on a grignoté grignoté et à un moment on a, on a juste set up Donc euh... c'était pas évident parce que voilà, ça, ça pouvait dépendre du match-up aussi. Évidemment, si ça avait été Guerrier Ménagerie, ça aurait été peut-être un peu plus complexe. Mais en général, les decks contrôle contre prêtres, avec prêtre, on est plutôt pas mal. Alors, Hipster est cool. Bon, faut quand même regarder que c'est un paladin. Donc le tourbillon dans l'absolu c'est une très bonne carte contre paladin. Le problème c'est que ça coûte, 8, ça coûte 8 mana. Donc c'est peut-être un peu lourd. Ah, la lumière ball, ça tue pas grand chose contre Palouf, il y a des boubous divins. Je pense que je vais juste garder Lipster pour euh, avoir une petite curve, pour avoir un T2 à jouer, alors là c'est gourmand, c'est très défensif et c'est ce qu'on veut, en plus c'est des 1-3, enfin lui aussi, donc euh, très fort contre C2-1, oh j'allais dire, il faut place net, il faut que je top deck le plat, oh là, là j'ai une super sortie, là Là, je suis très très bien. Parce que Place Net, ça va être une carte importante dans le match-up. Parce que justement, ça détruit les créatures. Ça met pas de dégâts. Et on veut pas mettre de dégâts vu qu'il y a des boubous divins. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, Est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on hipster Je pense qu'on va plutôt jouer le board en fait. Euh, alors, ça, c'est assez fort dans le match. Vol de bronze. Ça, c'est très défensif. Ah mais ça, ça me plaît. Est-ce que le match peut durer un peu Il ah, y a moyen. Ouais, on, on cherche pas à faire de la value, on en a déjà avec nos hipsters, on en a déjà avec des cartes comme Plasnet, comme euh, Behemoth. On a déjà un deck qui est value, donc si on rajoute de la value à la value, on va tout simplement perdre de la tempo. Voilà, tout simplement. Bénédiction peut être bien. Non, on va prendre les, le board quand même. Pas enfin, le board. Est-ce qu'on pète les boubous Oui. S'il si a Jutterbug, la question c'est est-ce qu'on joue vol de bronze Mais je crois pas. Ouais. Le truc c'est que s'il si a Jutterbug, euh, Jitterbug, le 4-3, il va piocher euh, trop de cartes. Après, là, il pioche qu'une seule carte. La Liadrine qui peut être un peu chiante. Ouais. La Liadrine peut être relou. Il y a du boubou. Après ça reste du 1-1. On a la place nette au pire. Mais franchement on n'est pas pressé. C'est pas un deck qui profite de ses créas pour faire des choses. Genre il n'y a pas de, comme le chaman avec sa, la, la furie sanguinaire. Quoi. Donc je pense que la pièce est quand même importante. Le problème c'est que là j'ai quand même pas grand chose à faire. Mais en même temps. Bah peut-être je vais prendre le dragon maintenant. Ah, c'est pas mal ça. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Ouais, je la joue vraiment là. Et bon, c'est génial hein, cet enchaînement de game. Parce que vous voyez, on a joué un peu agressivement, un peu. Euh... Euh, ouais comme un deck un petit peu mi mi mid dans la game précédente avec des créatures contre le guerrier il fallait pour le coup après on aurait pu jouer contrôle contre guerrier mais finalement on a bien fait parce que vous voyez son roche noir ça allait vraiment nous, nous proposer enfin euh, comment dire ça allait créer beaucoup de menaces parce que finalement chaque tour il allait avoir une grosse créa et là pour le coup on joue très contrôle bon après c'est la main qui veut ça aussi mais voilà ce deck a la possibilité de faire deux choses faire ces deux choses là et les faire plutôt pas mal. Donc là on détruit tout. Ce qui est bien c'est qu'on a gardé la pièce. Euh, on pourra pièce ça ou pièce ça. Peut être pas mal. Je pense pas avoir besoin de pièce tourbillon. Je pense qu'à partir du moment où je pièce un T7, j'ai suffisamment la tempo pour attendre les 8 manas derrière. Ouais. Bah là typiquement le behemoth est incroyable. En fait le BMOT est cool parce qu'il me donne des points de vie, il détruit son board et il me permet de jouer immortalisé euh, parce que là c'est moi qui, enfin dans l'absolu c'est moi qui ai le, le lead, hein, qui ai l'initiative parce que là la 5-5 va dans la 8-5 et vous voyez j'ai cette petite 1-4 alors c'est une initiative très légère mais ça reste une 1-4, ça c'est gourmand et on a ça, voyez risqué qu ce qu'il fait C'est pas un play avec ça Je veux vous entendre, encourager. Je veux vous encourager. On re On ça. Je crois qu'on va ça. je récupère un gros colosse euh... j'ai 7 4-8 qui peut être relou j'ai pris le board la meilleure défense c'est le board et ça occupe l'adversaire ça évite les, les, les, les setup out value Au finalement il va récupérer vraiment 3 cartes qui vont générer de la value et qui vont m'obliger presque pour chacune à faire une AoE. ce qui a priori n'arrivera pas parce que j'ai le board et puis la, la, proba qui, la probabilité qu'il ait quand même 3 créatures excellentes elle est quand même pas très très haute Sachant que là, les cartes excellentes, c'est vraiment les cartes value absolue. Genre tout ce qui fait du dégât, genre Raznadjan et tout. C'est pas des cartes qui sont excellentes ici, je suis, je suis à 35 points de vie. Et ça, c'est quand même assez agréable parce que finalement, alors là, c'est que deux games. Mais vous imaginez, vous faites 10, 20 games. Bah En fait, à chaque fois, vous faites un peu des games différentes. Et c'est quand même, en général, quand on joue un deck plutôt contrôle, parce qu'on est quand même un deck avec crénatal, Donc de base, on va plutôt être dans la catégorie contrôle que la catégorie aggro. Mais on a vraiment voilà, cette possibilité un peu d'agresser, cette possibilité de prendre le board rapidement. Et voilà, ça fait que le, le deck est assez agréable parce que voilà, il change à chaque fois. Enfin les, les games sont à chaque fois différentes, voilà. Okay. Oh ça peut être gourmand ça. Ouais. Ça c'était. Je sais pas si c'était si bien en vrai. C'était quoi, trade Immortalisé, peut-être j'allais juste trade dans Edonis. Quoique, Edonis, est-ce que c'est si grave? En vrai, en paladin, euh... Edanis, pardon, c'est dangereux parce que s'il a le petit euh, Maki divin là. Attendez, mais avec Maki divin, c'est une... fumé, non? Est-ce qu'il y a moyen de trouver Maki divin? Non, mais c'est pas possible. Maki avec. Euh... Comment on pourrait jouer? Faudrait jouer double classe. <rire> non, c'est vrai. Ok. Euh, Illidan. Alors, Illidan, c'est plutôt basé sur plein de petites créatures du début. Euh, donc, pas besoin de garder la lumière brûle. Il n'y a pas vraiment de carte clé, à part euh, Lady, la dame, euh, dame Lady là. Mais pour le coup, elle est 2-4. Donc, euh, ouais, place net, ça peut être une bonne carte, même si on va. C'est souvent un peu tard. Ce genre de choses, je pense que je peux le garder en main. Ça me permet de tenir un peu au début. Ça reste une très bonne carte dans tous les cas. Il y a des matchs où je veux pas le garder, mais contre un guerrier. Pareil. Je suis pas sûr de le garder contre guerrier quoique. En fait 3 lives ça prend quand même beaucoup de choses. C'est ça qui me pose problème contre Guerrier. Non contre Guerrier je le garde pas. Genre Bourreau, c'est 2-5, c'est pour ça qu'il a pas pu le tuer par exemple avec, euh, euh, avec Cogne. Oh c'est une version contrôle intéressant. Euh, très intéressant Bon on a des AOE On a 35 points de vie Donc là a priori on va plutôt jouer sur le côté contrôle On a notre double cathédrale Qui est quand même très très cool Donc on est pas mal du tout euh, On peut TC on the curve La question c'est qu'est-ce qu'on veut sur ETC bah, J'imagine Théotard Quoique La bombe peut être pas mal hein. Oh Théotard quand même je sais pas. Hein. On va jouer la deuxième. Je vais aller sur les internets. Je vais aller sur les internets. Je vais voir sur HS Replay. Euh, le, le, on va dire la win condition B. On va dire parce que la win condition A c'est la value. Et je pense que dans la value je serai pas mal. Mais c'est un deck qui est pas mal, qui est en, en relique Demon Hunter. C'est pas mal classé dans la méta. Il y a Artificier, Vizir. Ah, il y a la Dame Steno. Avec Fan Bruyante. Je vais regarder la liste la plus performante 54% de win rate. Il a fait plouf, Dame Steno. Ouais, il faut faire quand même un petit peu attention. Ok. Qu'on va à place net hein. Ou alors ça se trade à la main ça Ah ça se trade à la main quand même Ouais j'ai je... peur qu'il puisse me tuer Avec la dame Steno et fan bruyante Le TC peut-être qu'on doit prendre Théotard Le problème c'est que Si jamais il rejoue plein de grosses créas ça va être chiant Là, ces reliques, c'était euh, 2-2, 3-3. Si ça passe euh, 4-4, 5-5, je suis quand même un peu emmerdé. Ça dépend. Il faudrait que je trouve une AOE, je serais un peu rassuré. Et encore, faudrait que ce soit un tourbillon océanique. J'hésite. Franchement, j'hésite en fait sur l'ETC. Agent ou... On va faire Lipster. Ça peut être pas trop mal. Peut-être ça. Peut-être ça d'abord. La lumière brûle elle peut être pas trop mal Reine Shara c'est quand même Plutôt strong On va prendre la Reine Shara, Jouer un peu value je Me tate. J'ai envie de faire behemoth au prochain tour Avec double cathédrale mais c'est même pas sûr Non jouons, jouons des stats Genre ça Et ça Ouais je, je peux behemoth Sans les stats hein. On verra c'est assez tricky. Il y a plein de choix. Pour le moment, je suis pas dans une situation euh, d'eau au mur, évidemment. Mais il faut faire attention parce que nos choix là, pour le moment, ils peuvent vraiment avoir un impact. On, pour le moment, on ne voit pas cet impact. Mais peut-être que dans deux tours, on va se retrouver ou trois tours avec un board ingérable et on va se dire en enfin un board ingérable en face et on va se dire merde. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu peut-être le gérer. Ou peut-être à un moment il va nous OTK, on va dire. Putain, je, on est con. Ouais, là, bon là, ça se gère ça. Ouais, là ça se gère. Là on va développer un beau behemoth quand même. Ouais, là on a quand même un joli behemoth. Là-dedans, euh, ouais, je pense que ce sera ETC. Pour, euh, ce sera ETC pour détruire. Euh, enfin, Ulté au tard, je veux dire. Euh, le. La légendaire. On va le faire au prochain tour. Hein. Bah, il va essayer de setup, hein, je pense. Je pense qu'il se dit sur le côté, euh, on va dire, un peu value, un peu outplay, enfin out value justement. Euh, card advantage et tout, il peut pas trop me battre. En tout cas, même avec une sortie comme ça, il, il, il n'y est pas arrivé. Donc, euh, ouais, je pense qu'il va essayer de setup. Après, si on a du board, bah ça nous défend déjà. Ouais, je sais pas si ça se fait aussitôt, il a beaucoup de cartes en main. Peut-être ça. Quelle est la volonté des lunes oh, pas mal ça. Joue les trois reliques. Ça c'est pas cher Ça met que 1 C'est pas cher mais c'est pas bon Et en même temps c'est un petit sort Je pense qu'il faut quand même des petits sorts pour la reine d'Ashara. Oh Je crois qu'on ga qu a gagné 100% sur fan brillante. Je crois qu'on a gagné 100% sur fan brillante. Pas sûr après mais on verra bon, Déjà on était pas mal hein, quand même Sachant qu'on savait que la fan elle était dans le dans, dans le deck. Et on a le temps. Bon là on va presque trop euh, jouer de cartes non Parce qu'on va, on va piocher deux. Ça a du sens quand même. Faites ça d'abord. On va faire quoi exactement Piocher deux. Réduit de 1. De dégâts, de dégâts. Et de créa. Ok, très bien. Euh... Est-ce qu'on en balance une Bah oui, on peut. Hein. Bah écoutez, euh, on, est, on est fat. Hein. On a notre Astalor qui va bien. On se protège carrément d'Astalor chaque tour on a du board, vous voyez on a même pas besoin pour le moment de, de voir qu'Anis si va détruire le board. Bah, c'est pas sûr en vrai. C'est bien ça, ba... ça lui ça lui fait balancer des petits sorts. Je pense que c'est vraiment sa seule... Après il peut... Non parce que j'allais dire à la fatigue mais non il a trop pioché. Donc en vrai il a vraiment... À part le... ouais Je, je vois pas de plan de jeu en fait pour lui. Oh wow. ok. On va mettre la créa je pense avec Reine non Après il y a un joli Astalor quand même. Ah je pense qu'on va prendre la créa. Le grand gouzier. Bah c'est pas mal hein. Juste on passe. Bah ça fait des tons. Ça fait des tons. Ça met une menace. Ça fait jouer des sorts. Pour Renda's bah, J'aurais pu balancer mon soin rapide mais... Franchement si on a décidé de jouer contrôle autant y aller jusqu'au bout. Au 32 il peut pas me tuer à distance. Honnêtement je... Ouais je... Et là on a vraiment la value à en, à en vomir. Presque à en vomir. <rire> c'est vrai, c'est écœurant là. Là on est vraiment le prêtre écœurant. Le prêtre qu'on aime pas, c'est vrai. Hein bon c'est pas mal comme, comme carte mais... Ouais. Le Théotard maintenant. En vrai, hein? Agent Théotard. Je vole son astalor. Ouais. On va faire ça, je crois. On va lui voler son astalor. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Et on va lui donner. Un tourbillon. Dans ce cas-là, on va faire le trade. Dans ce cas-là, on va faire le trade. Parce que sinon, si il... on fait pas le trade, il, peut... il va virer euh, ma... ma deuxième reine d'Asfera. Bon, elle est rigolote cette partie. Ouais, il, de, il devrait partir, il gagnerait du temps. C'est important de savoir abandonner. Fait plouf. Bon, ça, ça pourrait être une win condition en value. Bon, faut faire attention parce qu'on a deux astalors. Donc avec la oui. bon, il, il va sûrement manger l'autre. Après, c'est pas le même nom, donc je sais pas. Détruit tous les serviteurs et toutes leurs copies. Ça, c'est Astalor, le porte-flamme, lui, c'est Lich 100. Je pense que ça devrait être bon. On a accord pour euh, récupérer un autre Astalor. Après, il fait une AOE. On va juste faire ça. On va juste faire ça. On overdraw même pas. Euh, donc, lui, lui c'est le, le protecteur. Donc, c'est bon. Dame Steno. Ouais, ça va être compliqué là. Dame Steno. Ah, ça va être... En fait, sans le fan bruyante, c'est quand même super complexe. Ouais, peut-être... Non, j'allais dire, il y a moyen, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, on va devoir se healer quand même au prochain tour. Oh, il voulait pas les face avec ça. Ok. Ouais, là, on va sûrement faire le tourbillon heal. On il essaye de faire de la value, mais... C'est rigolo comme deck, c'est assez tricky hein. je, vais, je vais essayer de le présenter celui-là Il a l'air très sympa Ma foi et eh ben il s'est battu jusqu'au bout euh, Un peu dans une... Alors, c'est. Comment dire En fait s'il a l'habitude de son deck c'est clairement une perte de temps Par contre s'il n'a pas l'habitude du deck je pense que c'est pas mal de rester dans la partie Parce qu'en restant dans la partie il peut euh, justement comprendre un peu plus de combinaisons Je vous inviterai d'ailleurs à même si vous perdez En général quand on a perdu on part tout de suite oh. et, euh, et souvent j'avais dit ça dans une vidéo ça avait mal été compris j'avais dit à un moment, bah là peut-être que vous allez dire la même chose, hein, mais Fichou s'il a envie de jouer, euh, il devrait rester. Ouais mais c'est finalement t'as perdu, donc autant partir de la game. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal de rester si jamais t'as pas l'habitude du deck et comme ça tu te, tu... Tu... Bah, tu vois tes 30 cartes et tu vois entre guillemets toutes tes combinaisons possibles. Et tu te dis aussi, ah ouais mais ça c'est vrai que j'aurais peut-être dû le garder parce que ça combotte à... avec ça etc. Bon, on en lâcher un. On peut en lâcher un. Enfin à moins que vous connaissiez votre deck. Mais justement. rien oublié. Bah enfin, voilà. En, en général il vaut mieux partir parce que. Enfin, franchement si la game est finie euh, vous jouez. Euh... Enfin même si on aime jouer autant faire une game de plus. Vous voyez. C'est con mais. Ah il va se battre hein Il va se battre Ok Bon bah à l'heure juste hein, je pense La question c'est est-ce qu'il peut s'en sortir avec Feplouf Ah je pense pas quand même Ah quand même... Voilà en fatigue il prend combien En 3 je crois. La question c'est est-ce que je fais un accord de puissance pour récupérer un autre Astalor Ou je me huile Ah on se heal quand même. Ah en fait je commence à me dire c'est con mais j'ai presque peur non. Non, c'est pas... pas logique, là. Ok. Ah, il prend 3. Ah, non, faut pas avoir peur de... de ce qui peut pas nous arriver, mais... Je vais vous Ça peut faire peur, quoi. Toi, par... ah, le problème, c'est que là, il est obligé de piocher pour mettre des dégâts. Ça suffit pas. Et là, là, là, Finalement, le, le Uran, heureusement qu'on l'a buté. Hein. Le, ouais, gg. le Uran, heureusement qu'on l'a qu buté. Après, dans tous les cas, on aurait pris Théotard plus tôt. Hein. Je pense que si je ne vois, partir... ouais, si vois pas le Uran partir. Je pense que si je ne vois pas le Uran partir, j'essaye de. Peut-être pas rapidement, mais balancer peut-être un Théotard à un moment. Peut-être un poil plus tôt encore que. Franchement, encore que. Ouais, c'est sympa. J'aime bien le... Bon là, c'était trop compliqué pour lui, dans tous les cas. Mais... Je pense qu'il a moyen de comeback, en vrai. Et vous voyez, cette game-là, même lui, en restant... Alors, ça nous a servi, parce que quand on jouera le deck, vous voyez, on a compris. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est qu'il n'y a pas besoin de jouer un deck pour le maîtriser. Il faut jouer contre, surtout, et essayer de le comprendre. Et là, finalement... On a vu que dans le match-up, alors que ce soit prêtre comme ça ou guerrier, on essaye de, on remplace ce deck-là par plein de decks contrôle Et on voit que le deck relique, DH relique, finalement il a vraiment cette possibilité avec Plouf et tout de, de se retrouver dans un setup même limite avec double sténo. Et puis euh, plein de sorts quoi. Donc euh, intéressant. Ça donne envie. Mais c'est vrai que voilà, là c'était trop compliqué, on avait... Trop de points de vie, on avait trop de créatures en main, trop d'AOE, trop de heal. Il a quand même pas touché terre quoi. Même si à la fin on a presque, entre guillemets, euh, on a presque sué. Mais bon on était quand même à 16, enfin vraiment on était non, on était méga large mais bon. En fait c'est le genre de game où t'as presque peur parce que t'es tellement bien dans la game. Tu te dis non mais c'est pas possible, je peux pas la perdre, j'ai pas le droit. Euh... C'est pas mal ça, ça met des petites créas. Est-ce qu'on avait envie de faire silence chez tourbillon, intubé, to emote. Franchement, vu notre main. Est la de Écoutez, c'est un peu bizarre. mais Je vais prendre silence pour la France. Parce que ça me permet de récupérer mes deux tourbillons océaniques. Ils vont quand même être des cartes hyper importantes. C'est une version pure en plus, je pense. Il y a souvent Mass Disco dans les versions pures. On le fait maintenant. Pas l'intérêt. <rire> Il dit vraiment n'importe quoi. J'avais même pas. J'avais jamais entendu. Il dit vraiment des conneries, ce gars. Euh... Ça, c'est pas mal. Ça casse les boubous. C'est pas mal hein. En fait je pense que c'est vraiment le genre de game Où on va jouer comme un con entre guillemets En mode méga méga défensif ou juste Double tourbillon océanique et ça devrait faire gagner Et alors les game Finalement grâce au hipster on, on, on l'a quoi. Alors on peut faire sign Tout ça Mais je, franchement je pense que régiment c'est vraiment fort ici Ouais, régiment c'est vraiment cool. Comme ça, il a peut-être pas envie de le faire tout de suite, vous voyez, alors il a un peu. Il a quand même plus 4 plus 4, mais. Ouais, remarque plus 4 plus 4, c'est quand même strong. Et on aura la lumière brûle sur sa créa. Bah, écoute, on est bien. On est bien bien bien. La soldat Bam, athée Bam bam bam, bam, bam, bam, bam, bam. L'aileron funky. On a une jolie place nette. Ouais, c'est fort ça. On va le jouer non Franchement on le joue sur le board. Je pense oh, que c'est emmerdant pour lui. Hein. Ouais on est 4-4. On peut pas le healer maintenant mais c'est sacrément paratonnerre. Il ouais, va falloir quand même faire la silence. Hein. Là il va commencer à faire ses combos. Ouais, Ça va être un peu chiant. Il y a deux tours à tenir. Ouais. Il en reste un, puis le T7, puis le T6. Par contre, j'ai pas de heal. Hein. Heureusement. Heureusement. Trade into 4-5. Paf, paf. Paf, paf. Ouais, c'est pas mal en vrai. Hein. On est 5-8. Bon, il a un trade ici qui est facile, mais je pense qu'il est... est pas très très grave. Là, c'est pas encore le tour où il va nous mettre trop de trucs. Ah non, il a son T7, il peut le piécer. Ouais, mais de toute façon, on sait bien. Regarde, vous voyez, nous on va jouer notre tourbillon sur le tour où il va euh, euh, mettre les grosses créas. Donc c'est intéressant. Bon, si, sans silence dans, euh, pour la France, on aurait été mal. Ça c'est des, des trucs qui se gèrent quand même. Faut bon, faire gaffe. Hein. En vrai on est pas si, si bien. Je crois que je vais devoir faire place net, c'est horrible. Hein. Juste pour pas prendre 7. Ouais je vais me faire saucer sinon Ouais je vais juste faire ça parce que j'ai un peu peur des cartes qui vont avoir le, la charge Des cartes qui vont euh, viser à distance Enfin mettre des dégâts à distance Genre d'Arkane et tout en démoniste il ouais, y a des trucs qui, qui sont vraiment relous J'aurais peut-être fait silence avant Parce que là j'aurais pu mode sur T7 Donc peut-être que je me suis un petit peu trompé là-dedans Après je reste bien hein. J'ai mon BMOT maintenant qui est très très cool. Il a pas voulu jouer... Euh... Oui, il veut pas. il veut jouer un peu en statu quo. Il le sait. Hein. Il sait que j'ai récupéré mes tourbillons. Et ça me va. Hein. Ouais. Ça nous met bien en PV. On a repris le board finalement. On garde nos tourbillons. Ça va être une bataille de value. Sauf que lui... Il... Il a que ces cartes-là. Alors, elles sont exceptionnelles, évidemment, ces, euh, ces invitations. C'est une Dragosa. Dragosa, ça va. Ça fait quand même des points de vie. Hein. waouh. Par contre, je crois que c'est over, euh... overboard, là. Euh, le... Je crois. Hein. Le Gaiaz tectonique. Ouais, je pense qu'il fallait le laisser comme ça. Juste 7-7-6-6. Ouais. Je pense à une erreur. Faut voir. Voilà, il sait qu'il va prendre tourbillon. Il a vu le silence. À moins qu'il ne soit pas concentré, mais... Bon, c'est le matin. Hein. Il a encore que 9h. Hein. Il est pas réveillé, peut-être. Premier tourbillon. faut faire gaffe. hein. On n'en a pas des kilos. Hein. Bon, après, là, on a une belle AOE. Jitterbug. Ouais. où eux. eux. Waouh. Il n'est pas réveillé je pense. Bon. Bah, franchement c'est de sa faute. C cette game là il peut. Alors je pense pas qu'il puisse la gagner. Parce que je suis quand même pas trop mauvais. Et que j'étais concentré. Mais je pense qu'il peut vraiment me, me, me proposer des problèmes. Clairement. Quand il fait ses deux grosses créatures tour d'avant, il en joue qu'une des deux. Je suis obligé de faire une AoE, ou alors mettre du board. Mais justement, j'ai peur des charges. En fait, le problème c'est que si je commence à jouer avec la peur, ce que j'allais un petit peu faire quand même, bah, en fait, je vais sous jouer. Mais en même temps, je suis obligé de faire ça. Je peux pas considérer qu'il est rien. Donc, euh, je pense que là, juste, il, il, s... il a tendu le bâton pour se faire battre, comme on dit. Ouais, ça se garde cette main, non Fan enfin, club euh, géode. Euh... En vrai, c'est strong. hein. Waouh! C'est sacrément nul dans le match. Quoique. Bah, ça dépend. Remarque, si c'est un DK euh, euh, Blood, ça peut être pas mal. Fais encore. En bon, vrai, si c'est un DK Blood, on peut gagner à la value. Hein. Normalement, on est même devant à la value. 35 life, a priori. Ça devrait être ça. Va falloir qu'il joue plus vite par contre, là. <rire> S'il s'endort à chaque tour, ça va vite être relou. Hein. Allez mon grand la tête froide. Bah oui Après, il faut se réveiller quand même, là. Voilà. Éternel d'amour <rire> J'adore cette carte. Éternel d'amour. Non, éternel amour, pardon, pas éternel d'amour, ça va rien dire en plus. Oh, bah j'ai Géo, à toi de jouer on va pièce bourreau. On va à geode à souhait de jouer. Là, elle se dit où là Il y a Anguille <rire> roche là. Ça va être bizarre là. Pourquoi il a fait ça Ok, elle bat Bah écoutez, ça me plaît. hein. Franchement, euh, en plus, les jeux elles sont magnifiques. Euh, C'est un beau board, quoi. Frappe de la MORT. C'est un board qui grignote. Bon, il a des AO dans son deck. Je suis pas sûr de vouloir jouer Lipster. Non, oh, quand même. Oh, waouh! Oh, J'ai bien fait de garder la pièce. Une autre! Oh la pièce le fléau Elle est magnifique cette carte le fléau. Ouais ça bonne carte dans le match-up. Bon après ça prend des AO aussi, hein, mais faut prendre des AO et vous allez me dire mais. Il va peut-être bien finir par lâcher une AO sur un board comme ça. Astalwego. Ouais peut-être pas en vrai. Est-ce qu'on joue éternel d'amour ah, Je suis pas sûr de jouer un sort par tour. Quoique avec ça. Bon, euh, Écoutez, on va faire éternel d'amour. <rire> J'ai vraiment du mal avec cette carte. Éternel amour, pardon. Pourquoi éternel d'amour? Ok, let's go. On a le fléau. Hein. On a le fléau tour 6. Hein. Ah non, C'est votre premier sort de chaque tour. Vous allez me dire oui alors, bah je peux pas pièce, c'est le pièce qui va coûter 2 Votre premier sort de chaque tour prend, coûte moins 2 Donc euh... Non, bon je le ferai au prochain tour le fléau C'est pas grave, Là, je l'ai fait parce que j'ai aussi usurpation d'identité Oh le roi Lich Et au pire je peux cycle ça, enfin voilà Bon j'ai quand même le board 3 de beatdown comme on dit dans le milieu Euh Waouh Ça me plaît, ça Eh. Bah écoutez, c'est pas mal, hein Je mets des petites tartines. Les monocréas, bon, normalement, ils kiffent pas, mais en même temps, il a un peu des armes pour les monocréas et pour les AOE. Alexandro Mogrene. Je suis pas obligé de fléau maintenant. Je préfère la sœur. Waouh c'est sacrément chaté ça. C'est sacrément chaté la sœur so Sveltlana. Ça coûte un peu cher. Ressuscite un serviteur coûtant. Ouais, ça peut être pas mal, ça coûte pas cher. Le genre de carte qu'on veut. Petit on lui rentre tout dans le dans le gibier. Une autre. Ouais, ça me plaît. Hein. Franchement, là, il va sûrement détruire le board. On a un joli fléau. Euh, en termes de value, on a éternel amour avec vision des ténèbres. Euh, ça fait pas rire. Hein. Franchement, le fléau, il est jouable, là. On peut presque attendre encore un peu, faut voir, tout dépend. Ah j'aime bien jouer le fléau quand même. Après il y a une AOE à faire. En vrai le fléau c'est une AOE. Il y a une AOE mais... Non le fléau c'est bien. En fait j'aimerais bien faire le fléau avant son Astalor. Donc euh, on peut peut-être essayer de faire ça. pense hein. Donc on fait place net Ouais, on va on va faire juste un truc. Alors c'est assez bizarre mais Le local ou pas. Ouais, il y a du il y a encore du heal dans le deck. Non, juste ça. Franchement, c'est pas mal. C'est trois petites créatures, j'ai détruit son board. Oh, ouais, j'ai vraiment envie de timer le fléau, bah en fait au prochain tour tout simplement. Là, il va faire une AOE. Euh ah, il va même tuer la Géote, donc ça c'est bien. De toute façon, c'est ce qui, a priori, est le mieux. Ok. Ah non Ah non, il va le sacrifier, il va aller trade. Euh, ouais. Bon, il a juste une créa on board. Why not C'est si bien. Bon, le fléau. On peut remonter un truc, si on veut. Tout dépend ce que l'on trouve. Il euh, y a Mograine qui peut être pas mal dans le match. De toute façon, c'est une bataille de value. Ouais, c'est que des bonnes cartes. Hein. Ça, c'est tellement fort. Et en même temps, je pense qu'on va remonter le recousu. Hein. Ouais, là, c'est sacrément cool. On va... Le recousu est quand même vraiment fort. Bah, c'est surtout que voilà ça va détruire un peu sa main, son board. Là, vous voyez, on, on a bloqué son Astalor. Ça, on peut tuer Astalor avec derrière. Enfin... Je pense qu'il est quand même pas très serein le garçon Et puis là ouais, il faut une belle AOE quoi bah, c'est limite hein Ça ça coûte pas cher Pas cher mon fils, toi à prendre euh, C'est 5 life mais on s'en fout On a un peu mana infini Enfin un PV infini Là, il a une seule créa, donc on a un super recousu qu'on va commencer d'ailleurs. Institut On a volé un filet de sa main, on va jouer le Porto Muerte. Évidemment, on va faire un vision. Une vision, pardon. Euh... Ouais, c'est bien cannibalisme, ça fait des life Et petit Astalor Histoire d'avoir euh, l'armure en main. Et puis voilà. Bon oh, finalement il n'y a eu que la première game où on a joué presque comme un aggro. <rire> c'est vraiment un deck fatigue, hein. franchement. Bon en vrai c'est parce qu'on joue aussi dans des match-up où ils ont des, des plein plein de ressources pour se défendre. L'Astalor voilà, ne et... fait pas grand-chose là. Ouais, chaque tour je peux en faire un de ça. Voire plus. Hein. Noyade. Pff, on a déjà suffisamment danti Après, ça va se jouer sur des choses comme ça. Hein. C'est que de la value. Hein, donc, euh, let's go. Hein. Ouais. Ouais, ça va vraiment. On le presse. Enfin, on est le, vraiment le, le, là. On le presse totalement. quoi. Le vrai, le vrai prêtre que les adversaires détestent, euh, détestent rencontrer. Et. Mais on, moi je le comprends, après moi je suis un peu haters du prêtre de temps en temps, de moins en moins, mais c'est vrai que ce genre de prêtre là, en tout cas quand ça joue comme ça, encore une fois. Euh, mais j'avoue quand ça joue en value pure comme ça, euh, c'est horrible pour l'adversaire, vraiment il peut <rire> il peut rien faire. Après forcément on a moins d'early game, enfin nos early game c'est des créas quoi. Oh le fléau c'est pas mal. Oh il a eu des petites créas, il a moins de chance que nous par contre là dessus. Est-ce qu'on doit silence? On veut faire une noyade sur une créature? La noyade là? ça me plaît, j'ai peut-être même l'étal en vrai non quand même pas ouais on va le faire là bah écoutez euh, c'est frais hein. on a setup je pense qu'il va encore se défendre, quelques tours à moins qu'ils se disent bon pff, je, je suis dans le marais là je suis dans un marécage contre ce deck euh, j'arriverai pas à m'en sortir j'abandonne, en vrai le, le fait de abandonner, c'est pas choquant mais moi sa place j'abandonne ici même si j'ai le maugren, franchement que 3 euh... Il le sait hein, ça suffira pas Ah il le sait, non Peut-être pas Non, en vrai peut-être pas On va faire ça On va faire croc On va faire ça Et on va faire une 4-5 On s'en fout si on fait pas l'effet L'idée c'est de le finir à un moment Il a, il a quand même calé pas mal d'AOE, il peut encore en avoir. Mais il a calé quand même pas mal d'AOE, je pense que... Ouais, a priori il a pas d'AOE, il fait le vizir. Il a peut-être des one target, mais c'est pour ça. Voilà, très bien. Je sais si j'ai un létal. Bah. Ouais on va faire des visions en hein, mais... En vrai on était pas loin En vrai on était pas loin Euh attendez ce que Si ma 4 j'envoie face Non ça non non ça change rien Orbide, donc là, ouais, vous voyez ce qui fait gagner c'est ça hein. C'est cette créa là, chaque fois il y a une Il y a une 3-5 Les L'hémograine il y a quand même plein de matchups où c'est trop lent hein. On le voit hein. Ah, sûrement on met l'étale avec ça Quoique j'ai quand même une main qui est Si il y a ça quand même qui est bien Pas tant Le recousu. Bah oh, ça ça va face. Est-ce que je peux gagner? Ça c'est un Aga. Je crois qu'il y a un létal avec Institutrice. Euh, ça. quand même trop chelou. Hein. Et. On a combien de cartes en main 9 Comme ah, ça, ça va remonter. Entrons 3. Ok. Ouais, le, mo le Mogren, franchement, c'est une carte qui est excellente. Mais je trouve que même dans les Mirrors, à un moment. À ah, moins vraiment. En fait, pour jouer Mogren, il faut vraiment avoir une, une maîtrise, mais absolument parfaite côté contrôle et vraiment ne jamais jamais jamais se faire agresser ou alors quand on se fait agresser on, on perd et puis euh, puis voilà mais là typiquement moi je joue un deck contrôle et vous voyez son maugren il sert à rien et des matchs comme ça il va en jouer donc euh, et même souvent que je, je, je, je me rends compte quand je joue contre d'autres des cas bah, en fait quand il y en a un qui fait maugren il gagne pas forcément parce que l'autre peut justement passer à travers soit jouer tempo soit finalement jouer vraiment meilleur en va mieux en value vous voyez donc j'aurais tendance à vous dire mogren il faut vraiment être un bon joueur de DK pour que la carte soit forte vous voyez bon bref de toute façon c'était pas le but de cette vidéo de parler de Mograine mais là ça me fait penser à ça bref sur ce merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu moi je me suis régalé euh, et puis voilà je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde